Salam alaikum. Donc, on a fait les Mercedes. Là, on a, non, la Mercedes exceptionnelle, la E coupée. Donc, euh, la restylée. Donc, les est en 2014 pour remplacer la E coupée. Le modèle est là. Je suis en train de le modèle c'est la première coupée voilà, de la rostilité elle donc quand nous faisons le la face avant donc les optiques donc ça n'a rien à voir avec l'ancien modèle des canaux les doubles optiques pour les donc c'est un mono optique euh, tu la remarques les LED, les deux traits LED les ou les deux loupes le pare-choc a bien changé, le look agressif par rapport à la classe coupé. Donc l'autre génération, pare-choc agressif, donc les entrées d'air ou avec front spoiler là en le en chrome. Au Brésil a à l'intérieur di donc donc les sièges sport, parce que basque, les, les full les feux arrière di ont été redessinés en full LED la ligne 4 pour la classe E. Nous sommes dans les côtés qui vont kif kif. Donc, déjà, la classe E c'est une réussite Mercedes. C'est l'une des plus belles coupées de Kinf le marché. Personnellement, on était j'ai pris donc cette belle la mercedes qui m'a je j'ai dire qu'elle a eu un de la elle a coupé, et précisément elle la phase 2 c'est la 4 portes déjà la 4 portes est près, elle a la nouvelle par contre, elle a eu le modèle de cette phase 2 différents je les feux, euh, les nouvelles ont des feux plus, plus fins. Euh, la E a demandé de DC. la E 350, fait à 252, je suis euh, 620 feux le Couple de maintenant. Donc les accélérations, la voiture a la... 4 Donc les modifications qui viennent font l'extérieur, le rabaissement, de euh, 15 mm. Les gens 19 pouces, les qui ont le Lux Win, ils ont plus le diffuseur arrière, ils font 4 sorties d'échappement, même si il y a des modèles à la Je fais un mc 63, donc le maximum, je fais le E500. Je fais 63, qui est je fais 63, je fais 63, je fais 63 coupés. Pour la consommation, donc le constructeur a raté 5-2 euh, donc bien uh, très bien d'une mais d'avoir raté a 8-9 donc avec euh, un jeu de cher à la consommation. Euh, notre voiture d'essai n'est pas stock fait un boîtier additionnel race chip ou talal 319 et le couple euh, 760. Donc après la a vous des accélérations. de cette vitesse mais apparemment je suis à ce là